Bon les amis, dans les nouveautés, présentez un outil génial. C'est vraiment le coup de cœur, la scie japonaise. Alors ça, peut-être pas beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Tous les artisans l'utilisent. C'est une scie dans la gamme des scies de délinquement. Produit fantastique. Une denture inversée qui facilite énormément le sillage. Légèreté, poignée ergonomique. Vous allez voir, c'est un produit fantastique. Son gros avantage, bah, tout ce qu'on doit à travailler, qu'on soit sur des grosses sections, en bois dur, en bois tendre. la qualité du trait, la propreté de la coupe, elle est nickel. Tiens, regardez, des produits franchement galères. Tout le monde a déjà essayé. Vous vous en souvenez, le parquet flottant. Facile à poser, misère à couper. On le travaille à l'envers, on y met du scotch pour éviter les éclats. Là, regardez bien. La qualité, la rapidité de travail. Est hallucinant. Souvenez-vous que le parquet c'est une des choses le plus abrasif pour les lames de scie. La qualité de découpe, elle est vraiment géniale. Tiens d'ailleurs, aujourd'hui énormément de plombiers s'en servent. Raison très simple pour le PVC, Tous ceux qu'on a déjà coupé, vous le savez, on passe plus de temps à ébarber. Que le temps de sillage. Avec la scie japonaise, la qualité et la rapidité de coupe sont absolument hallucinantes. Messieurs, dames, si vous avez un jardin, vous êtes probablement déjà équipé. Maintenant, bah, souvenez-vous que de par la dentition à l'envers, le sillage dans le bois vert se fait de manière fantastique, élaguez les petites branches un peu inaccessibles et vous allez voir que cet outil deviendra indispensable. Autre particularité de la scie japonaise, elle offre une souplesse de lame vraiment impressionnante. Cette souplesse va vous permettre de travailler ce qu'on appelle les découpes arasées. Allez, regardez. Aujourd'hui, j'ai décidé de poser du carrelage à la maison. Il est bien évident que venir faire la découpe du chambranle de porte dans un carreau de carrelage, jamais bien évident. Pour araser un produit, vous positionnez votre carreau contre. Le chambranle de porte, vous venez déformer la lame de scie, ce qui vous évite de vous rappeler les doigts le long de la dalle, et vous venez simplement scier votre chambranle qui sera coupé exactement à la hauteur parfaite de votre carrelage. La coupe est terminée, on évite les joints, le résultat est parfait.